Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guide de Diva Je sais le guide a mis un petit peu de temps à sortir, j'ai eu pas mal de, de contre-temps Mais de toute façon au départ je voulais prendre un petit peu de recul parce que Diva, je savais que le perso allait être nerf Au final c'est bien ce qui s'est passé, c'était logique Et euh, du coup bah, le perso reste toujours extrêmement méta à l'heure où je parle, il y aura encore d'autres nerfs par la suite, et il y aura peut-être des chamboulements, suivez bien sûr les vidéos de Patch patchnought, mais en l'occurrence, Diva est un personnage extrêmement intéressant, depuis le rework, je rappelle que l'ancienne Diva, on n'avait pas trop, on savait pas trop, est-ce que c'était un tank, est-ce que c'était un assassin, est-ce que c'était un assassin à distance, est-ce que c'était un briseur. le perso avant le rework, j'ai toujours dit, que ce personnage était perdu, il n'avait pas de rôle, Blizzard a très bien pour moi rework, le rework de Diva est excellent, que ce soit dans ses arbres de talent, que ce soit dans ses nouvelles compétences ou que ce soit dans son attribution de rôle. Car oui, Diva a enfin un véritable rôle avec ce rework. C'est tout simplement celui d'être un bruiseur en premier lieu. Je persiste, je continue à penser qu'elle a un potentiel de tank comme un petit peu à l'époque où on pouvait la voir en méta dans le côté une compo très macro etc où on aurait une Diva Main Tank mais ça reste bien sûr une situation euh, de niche on va dire mais globalement bien sûr c'est un excellent solo liner donc un bruiseur euh, en l'occurrence ce personnage a pas mal de petits points intéressants et encore une fois l'arbre de talent est très donc là on va pas sur un petit guide hein, parce que l'arbre de talent il y a beaucoup de choses à dire alors pour commencer tout d'abord le mode mecha bien sûr euh, Diva a deux modes le mode pilote qu'on appelle le mode baby baby ou le mode mecha en mecha, en fait, et eh bien, elle va, donc, en gros, si vous mourrez en mecha, votre mort va compter comme 0,5. C'est un murky, un viking, quand il meurt, c'est 0,25 kill, ça compte pas comme un kill, comme une mort exacte, ça compte comme la moitié d'une mort avec euh, Diva. Contrairement à viking et murky où c'est 0,25. Là, c'est la moitié d'une mort, et en gros, pour avoir une mort complète qui donne autant d'XP que si vous tuez, je sais pas, un malfurion ou un Arthas, il faut tuer le mecha le pilote. Si par contre vous mourrez, vous perdez deux mechas, bah ça fait une mort, une mort complète. Si vous mourrez deux fois en pilote, bon normalement c'est pas possible, et ben bah, du coup ça va vous faire tout simplement euh, également deux morts. Donc quelque chose de très important avec Diva, ça va être de réussir à pouvoir justement deny, donc c'est-à-dire annuler sa euh, mort. Quand le mecha va euh, bientôt mourir, il y a un système de recharge un petit peu à l'image d'Overwatch comme Tracer avec la bombe. En fait D.Va faut bien comprendre que les ultimes sont utilitaires. Le véritable ultime dans le sens puissance euh, c'est son E en fait. C'est l'autodestruction. L'autodestruction c'est très très fort. Et quand vous avez rempli l'autodestruction, au moment en fait de votre mort, au moment où vous allez mourir, généralement on fait ça avec diva pour pouvoir euh, annuler sa potentielle mort. Bah, J'aurais dû prendre haut euh, pour, pour, pour prendre plus cher. En gros vous allez bientôt mourir Alors il y a un petit bug d'interface à cause du mode essai Mais en gros là vous avez une barre rose Et vous voyez elle est complète, elle brille Bon là même si c'est noir et rose Elle brille, c'est qu'en fait au moment où vous allez mourir Là je vais mourir Du coup je claque le mecha Et comme ça ça ne compte pas comme une mort Ça ne compte pas comme une mort là Là le mecha c'est moi qui ai activé l'autodestruction Donc il n'y a pas de mort Donc ça c'est assez important par contre, oui, bien sûr, si vous mourrez avec deux pilotes, hein, là, évidemment, ça compte. Mais du coup, eh ben, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'un des rares persos qui peut deny sa mort. Viking peut le faire avec le, le retour rapide, mais sinon, enfin, euh, avec le play again, mais en l'occurrence, eh bien, Diva a cette particularité. Ce qui est très intéressant et ce qui peut être assez frustrant, parce que quand on la chope et qu'on veut la tuer, si elle a assez, encore une fois, si l'énergie euh, rose, donc là, par exemple, on, ma barre rose est complète en pilote, comme vous voyez, ça tire à distance, plein de petites auto-attaques, un petit peu à l'image d'un ticus. c'est-à-dire que le hit and run avec Diva, c'est pas, pas facile, hein, pas facile du tout L'idée c'est qu'elle tire très très vite Et elle fait beaucoup de dégâts honnêtement Elle fait beaucoup de dégâts, par exemple si vous devez être sur l'immortel Et tout, bah vaut mieux être en pilote euh, que en méca Maintenant, bon c'est généralement pas son rôle hein, De taper euh, l'imo, mais bon on sait jamais En l'occurrence, ce qui est très intéressant C'est que quand la barre rose est pleine Alors que vous soyez diva ou contre diva La barre rose indique généralement en méca L'autodestruction est disponible Et en pilote, ça veut dire que si jamais vous, vous allez la tuer Par exemple, et eh bien je tape le boss Je me fais taper et je peux deny ma mort, hop, pareil, avec le mecha. Vous voyez là cette fois la barre n'est pas complète Donc, eh bien je n'ai pas d'autodestruction C'est à dire que si je meurs, et eh bien là je compterai, mon, mon méca comptera comme 0,5 kills Voilà, ça j'ai pris un peu de temps pour le rappeler Mais c'est quand même super important euh, de l'évoquer On a donc euh, en compétence de Diva, enfin on va commencer par son auto-attaque En méca, l'auto-attaque est assez particulière et je vais commencer par un petit tips La portée d'auto-attaque de Diva est pas très grande en soi, en méca en pilote non plus d'ailleurs, mais bon en pilote je vous ai montré, il n'y a pas de grande particularité La différence en fait, c'est que en mecha quand vous allez taper, donc vous voyez la portée, euh, la portée est ici donc à peu près. faudrait que j'arrive à arrêter. Voilà. Là je suis, à... Ouais ça c'est la portée d'auto-attaque de Diva. Mais comme vous le voyez, la portée commence ici, mais au final ça va toucher jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'animation. Et ça c'est quelque chose d'important parce qu'en gros vous pouvez taper en zone, donc, très pratique bien sûr pour le wave clear. Et surtout il y a une espèce de petite barre graduée comme vous le voyez Donc à peu près ici c'est votre portée maximale d'auto-attaque Mais en fait quelqu'un qui se trouve derrière eh bien prendra des dégâts Donc en gros pour commencer l'auto-attaque il y a une portée qui est moyenne on va dire Mais si jamais vous arrivez à accrocher la cible Le mec derrière qui est un peu derrière en fait vous avez une portée un peu plus longue que prévu Donc ça c'est assez intéressant Et vous voyez cette espèce de barre graduée ici c'est tout simplement qu'il y a une zone de critique. Si vous vous approchez, vous voyez, les auto-attaques font plus mal. Ça incite bien sûr les mechas à prendre des risques, à se rapprocher pour faire plus, plus de dégâts, tout simplement. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Et par exemple, en quoi ça peut vous servir En face de lane, vu que c'est un briseur solo lane, hein, bien sûr, eh bien vous pouvez taper par exemple le... Euh, vous pouvez par exemple, bon là Arthas est complètement con, mais imaginons Arthas, c'est un hein, des sbires distance. Et eh bien vous pouvez vous servir des sbires pour pouvoir atteindre... Votre vis-à-vis, -vis. et ça c'est quand même très pratique Un autre point également, vous avez mis Un gros trade, vous avez mis beaucoup de dégâts Sur un, sur un voilà par exemple là je touche Arta Alors que je suis en train de taper le melee, parfait Et imaginons il est en train de mourir, bah, je vais essayer de le, le tuer hein. On va essayer de le tuer Imaginons il est en train de mourir Et bien on peut taper la porte, il a plus Beaucoup de PV, on est en train de taper la porte, bon Il fait plus mal que moi, mais euh, du coup par exemple Imaginons il fuit là, et bien je peux taper la porte Pour essayer de fixer mon auto-attaque Et peut-être que les dégâts de derrière tueront le harthas si jamais il a plus beaucoup de pv donc c'est un petit tip ça, auquel il faut penser mais qui peut euh, eh bien vous permettre d'assurer un kill donc maintenant euh, en forme pilote j'en profite puisque le mecha a été détruit vous avez un ancien ultime qui maintenant est de base et c'était très important parce qu'en pilote vous ne pouviez rien faire et eh bien maintenant vous avez le tir de pgm qui vous permet en fait de faire des petits du petit poke de loin et ce qui est intéressant avec le tir de PGM C'est que bon, 329 points de dégâts c'est pas dégueulasse hein, 6 secondes de temps de recharge donc on l'a très souvent Diminue la vitesse de déplacement Donc ça apporte un petit slow, un petit peu d'utilitaire pour l'équipe Et en plus de ça a chaque fois que vous touchez un héros ennemi, vous réduisez de 5 secondes le temps de recharge du mecha Donc en gros si vous touchez beaucoup de monde avec le tir de PGM Potentiellement vous pouvez récupérer votre méca qui normalement met 45 secondes à revenir Donc c'est assez intéressant Et comme vous le voyez, chaque attaque de base réduit le temps de recharge de 0.5 Et chaque tir de PGM réduit le temps de recharge, pour le coup lui, de 5 secondes La différence, attention, c'est que chaque auto-attaque réduit le temps de recharge Donc ça marche sur les sbires Par contre le tir de PGM lui ne marche que sur les héros Il y a quand même une, il y a quand même une différence donc maintenant pour la, la, forme, euh, la forme pilote Comme vous le voyez hein, Donc euh, c'était marqué de toute façon dans le dé également Et maintenant on va parler un petit peu des compétences du mecha Le mecha a un bump Enfin turbo réacteur Donc il n'y a pas de monture hein, du côté de mecha Comme vous le voyez le mecha de Diva ne peut tirer, euh, peut tirer tout en se déplaçant En tirant ou en canalisant une capacité La vitesse de déplacement du mecha est rapidement réduite de 25% Donc en gros votre vitesse de déplacement ce qui est bien c'est que quand vous tapez vous ralentissez automatiquement Mais vous pouvez taper en déplacement Maintenant le problème c'est qu'il n'y a pas de monture Donc pour passer d'une lane à une autre c'est très délicat avec Diva C'est long, c'est très lent Donc pour compenser ça on a le turbo réacteur Temps de recharge 10 secondes Ça augmente la vitesse de déplacement de Diva de 115% pendant 1,75 secondes Les ennemis touchés subissent 296 points de dégâts Alors contrairement au rework ils ont accéléré la vitesse initiale du Q-Spell Donc ça c'est plutôt cool Ce qui est bien c'est qu'il y a aussi des dégâts qui sont mis et un bump Donc une propulsion, enfin une projection on va dire on, on, on dégage un petit peu les, les, les adversaires le truc c'est par contre, en plus ce qui est bien c'est que Diva peut pas être ralenti tant que ses turbo-réacteurs sont enclenchés donc il en, n'y a pas de slow donc ça c'est vraiment cool attention par contre si vous mettez votre turbo-réacteur et que vous prenez un stun c'est fini et c'est vraiment important quand vous jouez contre Diva notamment donc en tant que Diva vous devez le savoir euh, normalement vos adversaires sont censés attendre justement le euh, turbo-réacteur pour essayer de l'annuler par exemple un UTR si vous mettez le stun sur Diva, alors l'idéal bien sûr c'est de mettre le stun avant, mais si jamais la diva claque les propulseurs, elle s'escape c'est fini. Alors que si vous arrivez à attendre un petit peu le turbo réacteur, vous la faites paniquer, vous approchez à QTR, vous attendez qu'elle turbo, boum, stun, instantanément, eh bien la pluie d'escape, elle est morte. Le, le, le mecha est, est terminé et potentiellement du coup la pilote sera tuée derrière. Donc ça comptera comme un vrai kill. Donc ça c'est vachement important. Attention aussi aux divas, là j'en profite pour faire un petit tips, Vous, êtes... moi diva j'en peux plus des fois, comme un peu les ETC qui bum comme des cons, euh, le truc c'est quand vous jouez des Leaming, des Keltas tout ça, n'importe quel perso en fait normalement vous faites une chaîne de contrôle, il y a un ETC par exemple qui glissade, à ce moment là il y a Keltas qui met une rupture de gravité, un Melfurion qui met un route, et normalement à ce moment là on, doit... on est censé tout balancer, on balance la sauce. Le problème, c'est que les divas sont fofoles et elles ont le bouton qui les démange. Et généralement, là, tout le monde est paquet, c'est facile pour mettre des ultimes. Et là, bah, on balance, on met des dégâts, du coup, on pousse tout le monde. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire ça. Le bump, bien sûr, c'est intéressant, mais il a une utilité. Donc, essayez de, voir, essayez de compter un petit peu, essayez de, de voir quels contrôles ont été lancés, si rien n'a été lancé, sauf si c'est vous qui aidez à l'engage bien entendu au tout début, sinon ne détruisez pas les combos de vos alliés, ne soyez pas insupportable. ne soyez pas une mauvaise diva, merci à vous. Euh, donc voilà pour le, le turbo réacteur, ça aide bien sûr euh, au, au wave clear également, au dépush, hein, tout simplement puisque vous, ça marche, les dégâts du bump, les dégâts euh, de la propulsion marchent bien entendu sur les sbires, donc ça c'est toujours intéressant, ça vous permet de vous repositionner bien sûr en teamfight, donc c'est toujours évidemment intéressant là par exemple on voit hop je recule on met un peu de dégâts on se replace tout ça tout ça. Et en plus comme vous le voyez, ça me permet de recharger un petit peu l'autodestruction. Alors, la matrice défensive 12 secondes de temps de recharge. Non, on annule sa mort. 12 secondes de Ah oui, du coup je suis plus en je suis plus en méca. Donc la matrice défensive 12 secondes de temps de recharge, on a tout simplement le... donc ça projette comme vous le voyez une espèce de triangle donc 12 secondes. Qui dure 3 secondes, la projection dure enfin la, la matrice, pardon, dure 3 secondes. Elle réduit de 50% les dégâts qui, euh, que les héros adverses infligent, donc très pratique. Et avec le rework, ce qui est bien, c'est qu'on peut replacer la matrice comme on le veut, et ça, honnêtement, c'est très très pertinent euh, pour pouvoir et eh bien arrêter par exemple les dégâts d'un Zeratul. Arrêter euh, par exemple, si vous réduisez les dégâts d'une Sonia bah du coup, vous réduisez sa sustain, donc c'est très très pratique. Et ce qui peut être pratique aussi avec, euh, avec diva au niveau de la matrice, ça va être euh, bah, tout simplement des gros mêlés. Par exemple, une composition avec beaucoup de mêlés, ou par exemple des combats sur, euh, sur Volskaya, sur une zone sanctuaire inferno, où elle va pouvoir eh bien, matrice une offensive ennemie pendant ce temps, on tempo un peu, on bump les mecs en arrière et on recule. On en profite. Et d'ailleurs, j'y viens puisqu'il y a l'autodestruction sur lequel on va parler derrière. Diva est un excellent personnage sur les zones, les points. Euh, les points de capture et autres. Par exemple, deux de ses meilleures maps, Volskaya, Sanctuaires Inferno. Ce sont des maps où Diva s'exprime extrêmement bien euh, pour la prise du point en fait. Rien que. Mais, par exemple Sanctuaires Inferno. Rien. Alors on va voir l'autodestruction. Hein, donc Diva s'éjecte de son mecha qui s'autodétruit. Comme je l'ai dit, ça permet de Dinah une mort, mais surtout. Ça inflige de 2412 à 877 points de dégâts dans une large zone selon l'éloignement Plus vous êtes proche du centre, plus vous prenez de dégâts Inflige 50% de ses dégâts au bâtiment pour éviter de faire trop mal sur les bâtiments bien sûr Gagnez 1% de charge toutes les 2 secondes, passez à lancer des attaques de base Donc si vous faites des auto-attaques, vous gardiez, vous en gagnez Et 25% de charge pour 100% des points de vie du méca perdus. Donc le, en prenant des dégâts aussi, vous euh, permettez de remonter l'autodestruction Attention depuis le rework, c'est plus dur de charger l'autodestruction qu'avant Puisque... On a facilité son kit, on va dire, on a renforcé son kit de base. Elle est moins dépendante de notre destruction. Mais sur Sanctuaires Infernaux, vous faites toujours une bombe au milieu du sanctuaire. Les mecs peuvent pas s'approcher, ils sont obligés, vous êtes obligés, vous condamnez l'adversaire à reculer. Et derrière, ce qui est bien, alors bien sûr il y a deux points, on va y revenir juste après. Mais ce qui est bien c'est que l'adversaire est obligé de reculer. Et par exemple sur Sanctuaires Infernaux, ça vous permet d'assurer les squelettes. Ça vous permet d'assurer une prise d'au moins une dizaine de squelettes potentiellement. Parce que ça va one-shot les squelettes. Donc vous sécurisez 10 squelettes. Déjà rien que ça c'est énorme sur Sanctuaire Vous avez fait un quart du chemin Donc pour récupérer un dominateur Donc c'est très très très très fort Et en plus de ça bah, généralement l'ennemi a dû ressortir pour re-rentrer derrière Donc vous avez le terrain on va dire Vous avez le, le, le terrain à votre avantage Donc ça c'est très fort Il y a un combo maintenant entre le A et le E C'est que si jamais bah, vous n'avez pas Dinah, Parce que généralement pour deny sa mort on claque ça et c'est fini Le truc Alors bien sûr on peut slow l'ennemi pour que ce soit plus facile de le tuer avec, euh, avec l'explosion Mais le truc on va mettre le temps de recharge pour avoir de nouveau l'autodestruction Le truc c'est que parfois eh bien, par exemple si vous voulez sécuriser le point Vous avez quand même suffisamment de PV Mais vous voulez sécuriser le point Et eh bien vous allez claquer le A Le E et vous voyez ça va vous permettre de balancer le mecha très loin de votre position initiale Ce qui est bien c'est que votre mecha s'il avait 2 PV Vous remettez le mecha il revient full PV hein. C'est un nouveau mecha donc c'est très très bien à ce niveau là un point qui est aussi important et que j'ai découvert en faisant ce guide Je ne le savais pas Je suis, euh, Peut-être que beaucoup l'ignoraient ou euh, plein vont se moquer de moi Évidemment on apprend toujours des choses hein. euh, Je me suis toujours dit comment les pros font pour arrêter le truc Et en fait c'est tout con euh, Vous pouvez arrêter l'explosion en réappuyant sur A Et du coup ça arrête la projection pour être plus précis Au niveau euh, de l'explosion du mecha Donc je le redis Regardez bien mes touches Vous faites A, E Et vous annulez avec A Et boum ça se repositionne ici on met ça pour que le mec soit ralenti et, prêt et reste dans l'explosion. Voilà, donc ça c'est le petit tips, bien entendu. Euh, en l'occurrence, la matrice défensive, il y a un petit tips aussi sur les dégâts. Vous voyez, il y a Arthas qui veut me taper. Hop, on va le matrice. Et imaginons que j'ai envie d'arrêter la matrice. Et eh bien, vous appuyez sur D, votre passif. En fait, votre passif, ça vous permet de repartir à l'assaut. Si vous voulez juste matrice, par exemple, je sais pas, moi, un sort, et ensuite vous voulez dégager, hop, on appuie. Donc la matrice, vous pouvez la repositionner. Parce qu'avant il fallait appuyer sur Z pour annuler Mais maintenant qu'on peut la repositionner ça sert à rien Mais du coup par exemple on peut la repositionner Et là on fait hop, Fou faut que je me barre On appuie sur D et on s'en va avec le A Très important à ce niveau là Donc voilà pour les compétences de Diva Il y a eu beaucoup de tips, il y a eu beaucoup de choses Maintenant on va pouvoir attaquer les talents comme, donc les, les talents, de, comme je l'ai dit de Diva, il y a des talents super intéressants On va commencer par le refroidissement liquide que j'aime énormément C'est 52 secondes de temps de recharge, ça confère les effets d'une fontaine de soins mode méca requis Donc vous ne pouvez pas l'utiliser en pilote, il faut l'utiliser forcément en méca L'effet passif en mode méca, le temps de recharge des fontaines de soins est réduit à 50 secondes Et leurs effets durent 25% plus longtemps Donc en gros, votre fontaine de soins, eh bien, elle devient inactivable vous le voyez, 50 secondes de temps de recharge sur la fontaine. C'est juste génial dans votre situation de 1v1, c'est génial dans les teamfights, c'est génial sur des maps comme par exemple Battlefield of Eternity, BO, où vous allez être très très loin. Vous avez très très loin de vos bases, etc. Donc la fontaine a 50 secondes de temps de recharge, sachant qu'elle dure plus longtemps aussi en effet. Ça fait que le temps de recharge, euh, je sais plus exactement combien de temps dure une fontaine, mais en gros le temps que l'effet se termine, vous avez déjà allez, 40 secondes de temps de recharge quoi. Donc ça fait un CD effectif absolument dingue et ça vous permet d'offrir une grosse grosse grosse régène. Maintenant ça ne veut pas dire que c'est vraiment trop fort Il n'y en a pas d'autres. Vous avez également les balles chemisées Qui sont excellentes sur D.I.Va Les points de vie du méca de D.I.Va sont augmentés de 10% Donc ça déjà c'est très bien C'est un passif quand même très pratique Et ces fusio canon rendent un montant de points de vie équivalent à 20% Des dégâts infligés aux ennemis situés dans sa zone d'effet Donc en gros, balchemisé Balchemisé, vous allez vous soigner sur vos auto-attaques Vous voyez là, hop, mes auto-attaques me soignent La différence... C'est que ça ne vous soigne bien sûr que si vous avez le critique Donc en gros là ça ne me soigne pas Là ça me soigne Alors par contre le soin est quand même pas dégueu Et en plus de ça bah vous avez quand même gagné 10% de votre PV maximum supplémentaire Le mecha de base a gagné des, des points de vie Donc c'est quand même assez pratique euh, De nouveau donc pour aller 1v1 et autres Alors honnêtement j'en ai parlé avec certains joueurs de diva Notamment Dekwaza et Yazoo Et je leur ai posé la question vous, Globalement parce que moi pour moi J'avais l'impression que c'était plus une préférence de gameplay Et effectivement euh, de ce que j'ai compris Il y a une préférence de gameplay Par exemple Dekwaza préfère les balles chemisées J'ai vu des, des joueurs pros qui préfèrent le refroidissement liquide Ça dépend un petit peu des joueurs de Diva et votre utilisation Là c'est vraiment du gameplay plus qu'autre chose après il y aura par exemple certaines compositions où ce sera dur de faire proc le chemisé, de faire proc le soin des auto-attaques. Mais les balles chemisées, vous les prenez aussi pour les points de vie supplémentaires donc ça reste, ça reste excellent. A euh, côté de ça il y a un talent qui est beaucoup plus situationnel lui mais qui est vraiment pas dégueulasse. C'est les astuces de pro, le talent violet avec tout simplement un gain de vitesse de déplacement de 2%. Et 2 points d'armure gagnés à chaque fois qu'il subit des dégâts. Cet effet pouvant se cumuler jusqu'à 15 fois, donc euh, vous avez quand même des choses plutôt intéressantes en armure. Hein. Vous gagnez 30 d'armure et 30 de vitesse de déplacement, c'est quand même très très fort sur Diva. Euh, le cumul de cet effet diminue toutes les 0,5 secondes. Contre quoi ça va être intéressant Et eh bien ça va être intéressant contre du Lucio, contre de la Tracer, contre du Ticus. Très très, très fort contre Ticus, l'astuce de pro. Et vous allez me dire, mais bah ouais mais le minigun ça traverse l'armure. Oui, alors le minigun traverse en partie l'armure, mais... Faut pas oublier que Ticus c'est pas que du dégât en pourcentage PV, il y a aussi des dégâts d'auto-attaque. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est une armure constante, c'est pas des charges de blocage où le Ticus il l'enlève en 2 secondes. Donc cette armure là va quand même réduire les dégâts qu'un Ticus vous inflige. Et je peux vous garantir qu'un Ticus il va vous infliger beaucoup de dégâts. A côté de ça, ça vous permet de vous escape, de vous, même sans claquer le A, vous allez vous pouvoir bouger plus vite. Et le Ticus lui il doit taper sans, sans bouger, donc il va très vite être hors de portée. En, en dehors de ça, Contre Lucio Tracer qui sont des persos à forte mobilité, eh bien ça vous transforme en perso à forte mobilité aussi. Donc c'est très très bon. Donc contre des persos avec des auto-attaques très rapides, l'astuce de pro peut être vraiment considérée. Notamment sur des maps comme Valmody, euh, très très bon puisque ça vous permet de bouger très facilement sur la carte. Euh, à côté de ça, et généralement c'est des persos qui vont essayer de vous cut, hein, vous casser dans les rotations et autres, donc c'est quand même assez intéressant. Plus situationnel, mais très violent aussi. Donc on va préférer à vous de voir, tester les deux et préférer, prenez celui que vous préférez entre balle chemise et refroidissement liquide de manière générale. Niveau 4, niveau 4 euh, on va avoir, donc il faut que je prenne mon talent, donc on va prendre le refroidissement faut liquide. Niveau 4, alors qu'on soit clair, là il va falloir être vraiment, euh, il va falloir être à l'écoute bien sûr. Vous avez un talent qui est très très fort en solo lane et qui restera toujours au-dessus des deux autres. Ça ne veut pas dire que les deux autres sont nuls. Au contraire, ils ont un potentiel de dingue. Mais la fonceuse, si vous suivez un petit peu mes analyses de patch notes, vous le savez, la fonceuse, c'est monstrueux. Vous allez jouer en solo lane. En solo lane, beaucoup de cartes. Le laneur va prendre l'XP sur deux lanes en même temps. Donc la top lane, une fois qu'il a fini, il décale sur la mid lane, etc., etc., etc. Et il bouge comme ça tout le temps. Et à ce niveau-là, et même si vous êtes sur une lane court ça la fonceuse est géniale. pourquoi parce que le a maintenant inflige des dégâts aux héros <rire> des, avec des dégâts supplémentaires équivalent à 2% des pv max généralement en solo line, vous avez des gros bruiseurs ou même des tanks donc à bah, 2% du pv max de voler pour euh, convertir en soins c'est pas mauvais à côté de ça vous avez les euh, turbo React. et en plus par exemple bah, la fonceuse donc c'est quand même toujours, toujours intéressant En dehors de ça vous avez surtout les turbo Donc le A qui inflige 60% de dégâts supplémentaires aux ennemis non-héroïques Donc c'est un talent qui fonctionne en PVP et en PVE Et pour un niveau 4 c'est juste monstrueux hein. C'est Rien que par exemple le 2% de PV max à un niveau 4 sur chaque héros touché ça pourrait être viable, enfin ça pourrait déjà être très intéressant. Et à l'inverse, un talent juste sur 70% des dégâts supplémentaires aux émis non héroïques, ce serait incroyable. Ce talent était méga nerf. Avant c'était 4% je crois et 100% Il a été nerf, il a été nerf, il sera nerf je pense encore, parce que le problème c'est que ce talent il fait tout en fait. Il fait tout pour Diva et c'est juste génial. Et comparer ça avec des valeurs par exemple un léoric et autres, un léoric lui il a besoin de 2-3 talents pour pouvoir avoir à peu près le même effet quoi, donc c'est quand même monstrueux. Rien de plus original Ensuite, donc la fonceuse domine son palier, on va pas se mentir. Ensuite, vous avez l'explosion nucléaire qui est une fusion des anciens talents sur l'explosion, à savoir le 4 qui permettait de charger plus vite votre explosion par le passé, et également le 7 qui faisait prolonger, enfin, qui augmentait la durée de l'explosion. Mais on a essayé de lui donner un effet intéressant, c'est-à-dire que. Touchez votre méca qui s'autodétruit avec tir de PGM accélère son auto-destruction de 40%. Donc en gros vous accélérez en, en fait même la vitesse d'explosion et ça fera plus mal. Donc ça c'est toujours intéressant. Euh, l quand les fusio canons infligent des gaz supplémentaires à un héros, l'autodestruction obtient 0,25 d'autodestruction. Donc ce qui est intéressant c'est que l'explosion nucléaire ça fait plus mal. Euh, L'idée c'est de faire plus mal et surtout euh, d'avoir encore plus d'explosion. Donc parce que l'idée c'est que bah vous allez pouvoir le mettre plus près des ennemis, le faire péter plus vite, du coup ils auront plus de dégâts Et en plus de ça vous avez plus souvent d'autodestruction pour mieux annuler vos morts et potentiellement zoner sur les sanctuaires Donc le problème c'est que par exemple sur Sanctuaires Infernaux, l'explosion nucléaire, pas dingue, pourquoi La fonceuse est trop importante, la fonceuse marche sur les ennemis, donc les dégâts supplémentaires sur les cibles non héroïques donc, ça marche sur les bâtiments, ça marche sur les squelettes, ça marche sur les vagues de sbires. Sancteurs Inferno, c'est une map où Diva va devoir double soak. Sauf si on lui met un triple mêlé avec un autre Soul et bah sur le papier, Fonceuse va être trop fort. Donc... Ou est-ce qu'on va plutôt aller jouer de l'explosion nucléaire Je vais juste préciser matrice offensive et ensuite on va, vous, on va aller le voir Mais matrice offensive, les héros adverses se trouvant dans votre matrice reçoivent 30% de soins en moins Donc déjà ils font des dégâts en moins et en plus ils reçoivent 30% de soins en moins Cet effet par exemple est double contre une Sonia Puisqu'une Sonia va prendre les 50% de dégâts en moins de la matrice Donc ça veut dire qu'elle prend déjà 50% de debuff puisque c'est en fonction de ses, dé, ses dégâts qu'elle se soigne Et ensuite va être additionné à ça un debuff de heal de 30% Donc contre Sonia on va pas se mentir c'est très fort Effet passif, les attaques de base portées à des héros, réduisent le temps de recharge, la matrice défensive Donc, et Diva, vous le voyez à l'auto-attaque, hein, ça tape très vite Donc, la matrice offensive, vous ça veut dire que vous allez avoir des matrices en permanence Donc ça va être très très très fort, c'est insupportable pour l'adversaire Mais le truc, c'est qu'encore une fois, Fonceuse domine les deux autres talents par le rôle qu'occupe Diva Donc, matrice offensive, dans une situation par exemple où on a plus un, une diva main tank, ce qui est très rare, bah, la matrice offensive est forte. Maintenant, eh il y a des maps où le double soak, donc la récupération de, de, des vagues de sbire sur deux lane, eh bien, va être moindre, par exemple sur une map à deux lane, style Battlefield of Eternity, donc BOE, hein, ce qu'on appelle Champ de l'Éternité, mais vous allez l'avoir également sur d'autres maps où le wave clear est moins important, comme par exemple Volskaya. Sur BOE Volskaya, eh bien, ces cartes-là... Il y a moins de problèmes de wave clear, elle peut faire son truc tranquillement dans son coin Et du coup par exemple sur Volskaya on voit très souvent l'explosion nucléaire Sur BOE on voit très souvent l'explosion nucléaire Et sur par exemple Volskaya, hier j'ai commenté Kiyosha, donc euh, champion du monde coréen Qui avait joué matrice offensive, peut-être que ça rentrera dans les mœurs dans le futur Pour le moment c'est très exotique et moi j'adore ça, j'en parle depuis Matrice offensive me semble très intéressant Et du coup eh bien, sur des maps là, fonceuse, domine moins le palier Mais du coup sur ces petites maps là, eh bien, les deux autres sont très très forts Donc voilà vous avez cette information, vous en faites ce que vous voulez. On va prendre fonceuse quand même, parce que en termes général, bah, fonceuse est trop forte. Fort. Ensuite, au niveau 7, on a par exemple, on a la nitro. La nitro c'est excellent, l'augmentation initiale qu'on fait à la vitesse de déplacement est portée à 300%. Donc ça vous donne un gros coup de boost, hein. vous allez super vite. Mais elle diminue jusqu'à sa valeur normale en 0,5 secondes. Donc c'est vraiment très très rapide au début et ensuite ça redevient normal. Pendant ce temps, turbo réacteur est tourdi pendant 0,5 secondes. Donc ça veut dire que le bump va stun, un mini stun de 0,5 secondes. le truc c'est que c'est que au début donc vous allez pas pouvoir stun pendant tout le monde le bémol de ce talent c'est que évidemment ça va forcer les divas à faire n'importe quoi avec leur bump et bumper dans tous les sens ne faites pas ça encore une fois, mais c'est vrai que Nitro c'est bien, maintenant il y a un autre talent qui est très important sur diva notamment sur une carte, c'est tour du destin puisque tour du destin diva on aime bien, en plus ça peut zoner et tout c'est génial sur un contexte de camp et tout c'est génial le problème c'est que diva n'a pas de monture et du coup, bah, je vous ai parlé de double soak, Diva est très forte pour le double soak Si les lanes sont trop éloignées les unes des autres, comme Tour du Destin par exemple Entre la mid lane et la top lane, et généralement bah, les 4 autres veulent fight bot pour aller récupérer les sapeurs bah, Ça fait que votre Diva, elle se retrouve complètement bloquée euh, à vouloir prendre l'XP top Et à perdre l'XP mid parce qu'elle est trop lente, ensuite elle perd l'XP top parce qu'elle utilise son Q spell pour pouvoir aller plus vite d'une ligne à une autre, mais le coup c'est qu'elle a pas le cuspel pour pouvoir wave clear plus vite, donc c'est un, un cercle vicieux et votre diva perd en intérêt. Donc diva sur cette map, sur Tour du destin par exemple, c'est pas folichon. Le truc c'est qu'avec attaquer l'objectif, et eh bien vous neutralisez cet effet, cet effet néfaste on va dire, puisque L'utilisation du turbo réacteur augmente la vitesse des déplacement des alliés proches de 20% pendant 2 secondes Bon ça on s'en fout un peu, c'est bien en teamfight mais sinon on s'en fout L'effet passif, si Diva n'a pas subi de dégâts durant les 3 dernières secondes Le temps de recharge du turbo réacteur se réinitialise 100% plus vite Et donc ça c'est très bien parce que ça veut dire que ça va permettre de utiliser votre A pour wave clear. vous allez repartir Comme vous n'avez pas pris de dégâts pendant les 3 secondes vous réduisez le temps de recharge Hop, vous pouvez vous en servir pour changer de lane Vous allez récupérer votre A très vite donc vous pouvez waveclear etc etc Donc c'est très fort Ensuite on a le Générateur à fusion. Alors le Générateur à fusion, faut bien comprendre que les talents de Matrice sont extraordinaires dans une synergie entre eux. Donc généralement si vous voulez prendre la Matrice O7, il vaut mieux prendre la Matrice O4, donc sur certaines maps, pas toutes. Mais la Matrice au 7 est très forte puisque chaque fois qu'un héros adverse inflige des dégâts lorsqu'il se trouve dans la Matrice défensive, la charge d'autodestruction augmente de 1% de de charge maximale, 20% par utilisation. Donc ça augmente encore la facilité de poser une nouvelle explosion. Effet passif, quand la charge d'autodestruction est au maximum, les dégâts supplémentaires des fusio canons sont augmentés de 75%. Ça c'est quoi C'est en plus très fort en offensivement, puisque en plus de faire en sorte d'avoir plus de E, ça fait que tant que vous avez le mecha, l'autodestruction de disponible, eh bien vous faites 75% de dégâts supplémentaires. Donc c'est plutôt euh, C'est plutôt cool. Alors les fusio-canons, hein, je le rappelle. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça marche... Ouais, ça marche pas pour les attaques de loin c'est bien ce qui me semblait Fusio-canon c'est vraiment le à bout portant donc, mais à bout portant vous faites super mal donc ça synergise bien entendu aussi avec les balles chemisées puisque ah, les, balles les balles chemisées vont si vous, vous soigner plus vous en fonction des dégâts vu que vous, vous faites plus de dégâts vous avez plus de soins évidemment donc un petit build matrice défensive les balles chemisées sont meilleures dans un build matrice défensive on a un niveau 10 un ultime qui domine l'autre pour le moment c'est les micro-missiles c'est vraiment trop fort temps de recharge par charge 20 secondes vous avez deux charges et ça a 20 secondes de temps de recharge après 0,375, vous avez des missiles qui partent. Ces missiles-là, il y a plein d'intérêt en fait, c'est que ça vous permet déjà de faire 88 points de dégâts dans une zone restreinte par missile et un ralentissement de 35% pendant 2 secondes. Quelle est la force de ça bah Par exemple, ça aide au wave clear, c'est bête, mais ça aide au wave clear vu que c'est des dégâts de zone. Et soyons honnêtes, ça permet aussi aux joueurs de ne jamais... De ne, en fait, un, un adversaire ne pourra pas fuir Diva. Et en gros, c'est ce qui vous permet par exemple avec votre... À vos auto attaques d'harceler par exemple un Hanzo dans la backline de lui mettre les missiles et deux salves de missiles le Hanzo il prend midlife life hein, il prend 50% de ses points de vie donc c'est très très très fort à ce niveau là Matri le, les micro-missiles offrent une facilite une engage à très longue distance par exemple imaginons Arthas fait un peu le foufou hop on va le soigner peut-être que ça va aider votre TC pour qu'il puisse glisser à de loin voilà on fait ça peut-être faciliter une pause de, je sais pas, des missiles de Liming autres donc c'est très très fort, que ce soit pour les dégâts mais aussi pour le ralentissement qui est à très longue distance, comme vous le voyez c'est quand même très loin et en plus de ça, ça vous aide à wave clear par exemple sur tour du destin hop, il faut wave clear très vite, on va faire ça, hop hop, hop hop hop hop hop hop et on va repartir juste après, on va faire ça et on s'en va pour aller wave clear la deuxième donc ça c'est très très fort le bunny hop que j'ai toujours apprécié mais qui a toujours été faible à l'époque, c'était 100 secondes de temps de recharge, mais l'ultime était super intéressant, mais le, le, le temps de recharge était beaucoup trop long. Ils ont réduit le temps de recharge, mais ils ont complètement changé le fonctionnement, et je n'aime pas le nouveau bunny hop. Le mecha de Diva devient insensible aux effets de contrôle. Ça, c'était toujours le cas avant, hein, c'était très bien. Toutes les 0,5 secondes, inflige 119 points de dégâts dans une large zone. Donc, on va le montrer. Ça vous permet tout simplement... Euh, J'ai fait ça, mais en fait... Euh... Hop ah. Donc en gros, ça vous permet de faire ça. Et vous voyez, il y a 3 trois, trois marques. Et à la troisième marque, ça met un stun. Ça met un stun. Euh, sachant que le troisième, chaque quatrième coup que Sécutif porte un héros, lui en inflige fait 100% de points de dégâts. Et l'étourdit pendant 0,5 secondes. Donc 3 marques. Et à la quatrième, ça pète, ça stun. Et ça fait des dégâts supplémentaires. Le problème de ça, contrairement à l'ancien, c'est quoi En fait, le, les micro stuns, on pourrait dire, c'est génial. Mais En fait, tant que vous avez pas mis le, stu, le 4 proc... Bah ça fait rien en fait, ça fait des petits dégâts et c'est tout Ce qui était bien avec l'ancien bunny c'est que c'était un slow, c'était une sorte de mini séisme en fait Un mini séisme de tral dans une zone Et donc, eh bien il y avait des persos comme Liming par exemple Qui, euh, là par exemple il y a une Liming, bah vous arrivez sur Liming, vous faites ça Elle tâche out et c'est fini, vous n'arriverez vous jamais à la, trou à la toucher Alors qu'avant certes elle faisait un e-out, mais elle était encore slow Et du coup vous vous approchiez d'elle et hop, et vous alliez continuer Donc personnellement je préférais largement l'ancien bunny hop Ensuite, ah, du coup je vais rechanger, hop, et on va faire le micro-missile, niveau 13, alors niveau 13 il y a un talent qui taille. domine clairement, c'est le prêt-à-partir Le mode pilote, déverrouille les capacités tête baissée et décharge percutante, donc c'est l'ancien 16 et l'ancien 20 diva en pilote, donc pour la baby diva La tête baissée donc euh, ça vous permet d'avoir un dash et euh, la décharge percutante ça vous permet d'avoir un bump pour dégager les mecs qui vous, euh, vous feraient un petit peu trop mal donc c'est très fort pour la survie, parce que le problème c'est que quand vous allez perdre votre mecha, vous êtes extrêmement vulnérable. Donc là si vous jouez prêt à partir, par exemple, eh bien on peut repousser l'adversaire qui voudrait vous approcher de trop. Et surtout la, la petite roulade qui peut faire la différence, sachant que ça a des temps de recharge assez courts. L'ennemi par exemple, ça peut vous pouvez mettre un bump histoire de faciliter aussi la pose du mecha. Et encore une fois la roulade, pour soit offensive, soit défensive, mais plutôt défensive généralement, qui va être très très fort. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que euh, le prêt-à-partir est vraiment très, très solide. À côté de ça, on a quand même la matrice. Dans un build matrice, c'est excellent. L'armure des héros adverses qui reste dans votre matrice défensive pendant 1,25 secondes. Donc, ça, en fait, ce talent ne fonctionne pas tant que la matrice n'a pas proc pendant 1,25 secondes. Je pense que, ce sera, à mon avis, ça passera une seconde un jour. Et réduite de 15 points. Donc, euh, vulnérabilité sur l'adversaire. Donc, 15 points. Ça veut dire que le mec, il fait 50% de dégâts en moins. Il prend 15% de dégâts supplémentaires. Et en plus de ça, si vous avez pris le 4, bah, il a un antile. Et en plus de ça, leur vitesse de déplacement est réduite de 25%. Donc ça vous transforme en une espèce de rayon réducteur de zone. Puisque l'ennemi fait moins mal, l'ennemi est ralenti. Et en plus de ça, il a une vulnérabilité. C'est vraiment très solide hein, pour le, votre équipe et pour vous-même. A côté de ça, le dernier point, c'est le one shot en 3 piou. Ancien niveau 20 qui était très apprécié par les divas J'ai toujours trouvé ça nul Puisque ça vous fait aussi être inactif pendant plus longtemps Et vous aimez pas être immobilisé Dans un jeu comme dans un MOBA comme Heroes Donc c'est pas terrible Et le truc c'est que bah maintenant vous avez ça en concurrence Donc c'est vraiment nul à chier hein. le, le one shot en 3 PU, et là vous allez vous dire Ouais mais ce qui pourrait être bien c'est que ça peut permettre de faire péter encore plus vite L'explosion nucléaire et bien non il y a que le premier piu Qui réduit le temps de recharge d'explosion nucléaire ça ne marche pas Donc le 13 c'est pas bon C'est vraiment pas bon le one shot 33 PU, C'est le pire talent de, de diva. Niveau 16. Niveau 16, on a le bouclier de secours qui est très fort parce que généralement Diva va se prendre la sauce en mecha. Donc lorsque le mecha de D.Va subit des dégâts fatals, donc quand le mecha est censé mourir, ça vous octroie un bouclier capable d'absorber 614 points de dégâts. Ça vous permet potentiellement de mettre les petits dégâts supplémentaires pour pouvoir faire activer la nuke et du coup annuler votre mort, deny votre mort. Euh donc ça c'est toujours intéressant, c'était fait un temps de recharge de 30 secondes, sinon ce serait trop fort. C'est espèce de mini tas dingo pour, euh, pour Diva, donc c'est quand même extraordinaire. Si vous n'avez pas trop de problèmes, genre ils ont pas trop de bursts donc pas de problème à ce niveau-là, vous arrivez à... Vous n'êtes pas inquiété, vous pouvez... Il euh, n'y a, a pas de souci. Et bien à ce moment-là, il y a deux talents qui sont excellents. L'offensive létale, l'utilisation du Turbo qu'on qui fait un bouclier équivalent à 10% de son maximum de points de vie. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a une synergie avec la balle chemisée puisque vous augmentez de 10% vos PV, donc ça c'est pas mal. Et euh, chaque héros adverse touché par les turboréacteurs augmente les dégâts des attaques de base du mecha de 10%, va, de 10 pendant 5 secondes. Donc après avoir lancé euh, votre A, vos auto-attaques font plus mal. Grosse synergie encore une fois avec les balles chemisées. Hein. Euh, donc ça c'est plutôt cool, cet effet puisse cumuler jusqu'à 5 fois. Donc euh, ça fait euh, gros sustain, euh, double, double sustain en fait amélioré hein, sur, euh, sur les balles chemisées. Ensuite, on a la dérivation de puissance qui est excellente dans un build de balles, enfin de build euh, matrice défensive, parce que la zone de la matrice défensive s'agrandit considérablement et chaque fois qu'elle réduit les dégâts infligés aux héros, le mecha de diva récupère 77 points de vie. Ça semble rien, mais en fait, par exemple, sur une tracer qui va vous taper, pff, vos PV vont remonter comme pas possible. Alors, c'est le seul talent qui peut se jouer sans être dans un build matrice défensive en jouant matrice, enfin c'est le seul talent de matrice pardon qui peut se jouer sans un build tout orienté sur la matrice défensive, à mon sens. Donc on voit des divas par exemple avec ce build qui vont jouer Matrice au 16 par exemple, très très fort, hein. la sustain offerte par la Matrice est excellente, donc c'est vraiment à vous de voir. Si vous pouvez auto attaque tranquillement à bout portant, l'offensive létale est excellente, ça augmente vos dégâts, mais euh, si vous voulez plus de tankiness sans euh, avoir un burst, donc la dérivation de puissance est cool. Bouclier de secours, c'est vraiment s'il y a une grosse compo burst qui va vous accrocher, que vous faites défoncer en méca. Bouclier de secours, à ce moment-là, est obligatoire. Donc très très bon talent sur Divo-16. Niveau 20, il y a un talent qui domine pour le moment, c'est le double missile. Déjà que le missile 10 c'est très fort, alors le missile 20, c'est n'importe quoi. Micro-missile obtient une charge supplémentaire, donc 3 micro-missiles. Petit rappel à chaque fois, mais plus il y a de charge sur une compétence, plus le, le, le temps de recharge effectif euh, est faible. Pourquoi Parce que... bah le temps de recharge commence dès l'utilisation de la première Sauf que si vous en restez une deuxième, si vous appuyez pas comme un Mongolo tout de suite sur vos spells Généralement vous pouvez temporiser une utilisation à une autre Sauf que pendant ce temps le temps de recharge a commencé sur la première charge Donc ça vous permet de récupérer plus de charges Donc là trois charges de missiles bah En gros vous avez des permamissiles missiles, vous devenez une espèce De mini chromie, c'est assez n'importe quoi Sachant que plus vous touchez de missiles Et plus vous réduisez le temps de recharge de votre missile Donc c'est n'importe quoi, hein. vraiment vous l'avez tout le temps C'est n'importe quoi Et les missiles ça fait quand même pas mal de dégâts Donc vraiment c'est, ce sera nerf, hein. pour moi ce sera nerf Précise un jour, maintenant le jour où ce sera nerf, il y a un talent qui sera très très fort c'est le blindage impénétrable. 45% des dégâts de, de, de capacité infligés aux mecha de Diva sont récupérés sous forme de points de vie en 4 secondes. Donc, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'un jour, peut-être que Blizzard essayera de up un peu la matrice pour essayer de peut-être de faire en sorte que Diva un peu à l'image d'un Blaze qui était vraiment. Très joué en solo lane et on a essayé de le faire passer en main tank Peut-être qu'un jour eh bien, on le verra par exemple dans une optique de main tank Je pense vraiment que diva ça peut main tank à bas moyen elo, à haut elo plus difficile Sauf si vous avez une strat mais là c'est vraiment en team Donc je pense vraiment que ce talent par exemple en main tank est très très fort Et même un jour quand l'attaque précise sera nerf Peut-être que le blindage impénétrable on le verra même pour des, des divas solo lane Donc bah c'est toujours de la sustain, de la sustain, de la sustain supplémentaire. Donc vous êtes intombable et ça c'est très fort. Euh, c'est même assez frustrant parce que vous avez, même quand l'ennemi va vous descendre, vous avez votre explosion et vous allez pouvoir revenir derrière. Donc c'est vraiment insupportable pour l'adversaire. Euh, ensuite vous avez euh, le DantaFace qui est vraiment très faible à l'heure actuelle. Euh, je pense, j'ai déjà une idée de up de ce talent. C'est DantaFace, le mode pilote augmente les dégâts du tir de PGM de 75% et réduit son temps de recharge de 2 secondes. Donc c'est le piou là, le piou. Et bien je pense qu'honnêtement ce qu'ils devraient faire c'est. Ils ont détruit certains talents sur le mode pilote. Qui sont le GG Wellplay et la combinaison Nanotech je crois La combinaison Nanotech c'était 50 d'armure quand, quand vous passez directement en pilote pendant 3 secondes Un truc comme ça Et euh, le GG Wellplay c'était que vos auto-attaques, enfin augment, vous augmentiez les dégâts d'auto-attaque Je pense qu'il devrait fusionner ces deux talents avec le Dantaface face et en gros le mode pilote ferait peut-être moins mal Genre le, le, la, le, le, le, fin, le, le Pew ferait 50% de dégâts supplémentaires Ça réduit son temps de recharge 2 secondes Mais il y a aussi un passif genre... 15% d'augmentation de vos dégâts d'auto-attaque Et vous, tant que vous avez une auto-attaque auto Vous gagnez de l'armure par exemple Vous gagnez, je sais pas, moins 20, 30 d'armure Je pense que ce serait vraiment intéressant A l'heure actuelle c'est beaucoup trop faible Ensuite, il y a le rien ne sert de bouger Le bunny -up. alors le bunny -up 10 c'est un peu faible Mais le bunny -up 20, la durée du saut de la lapin ne diminue pas Tant que les mecha de divan ne se déplacent pas euh, C'est... Ça peut être très cancer mais c'est vraiment enfin c'est très rare que vous ne preniez pas de dégâts avec, euh, avec Diva. Le genre que quand vous êtes en bunny hop, vous pouvez pas balancer de spell, hein, donc pas de matrice ou quoi que ce soit, donc vous ne pouvez pas vous soigner. Donc le buniop amélioré, c'est rigolo, mais honnêtement, c'est pas terrible. <rire> c'est pas terrible parce que pour le rentabiliser faut pas bouger, être comme ça. Et euh, même en bronze, les adversaires sont pas complètement cons, ils voient une diva qui bouge pas, bah ils sortent et. Et voilà, donc faudrait essayer de sortir de bouger sans trop bouger tout le temps non plus. Enfin c'est pas terrible. Et pendant ce temps vous prenez cher, hein, donc c'est c'est vraiment pas terrible. Mais c'est vrai que dans une, une peut-être, je pense, dans 98% des cas, c'est de la merde. Par contre, dans les 2%, ça peut être très cancer. Euh, donc voilà pour ce qui est euh, du euh, guide diva. J'espère ne pas avoir été trop long. Euh, j'ai donné pas mal de tips jusqu'à présent, donc je, je vais j'ai pas trop de choses à vous dire. Je vais juste revenir sur les builds un petit à peu génériques. balle chemisée euh, ou le refroidissement liquide, euh, la fonceuse, la talent. nitro, lance-missile, prête à partir. Là, ce que vous voulez, mais on va mettre le bouclier de secours de manière générale. Euh, même si les 3-16, encore une fois, sont viables. Et au 20, l'attaque précise. Donc ça, c'est un build très courant sur Diva, on va dire. Maintenant, il y a un autre build que j'aime beaucoup aussi. Ça va être... Euh, bah, les belles chaumusées, on s'en fout. Encore une fois un refroidissement liquide double chemise on s'en fout et matrice matrice micro-missile matrice euh, et même aussi avec le 1000 le matrice vous n'êtes même pas obligé de jouer euh, sur la matrice 16 hein. c'est pareil hein. c'est vrai que c'est le seul talent qui est indépendant du build matrice en fait donc euh, en 1000 matrice vous pouvez par exemple je sais pas moi jouer l'offensive létale pour profiter du des bonus du 7 aussi hein. ça peut être un truc comme ça je, je vais faire ça même pour éviter de vous dire euh, matrice comme à chaque talent et euh, enfin les missiles derrière donc c'est vraiment voilà, les deux grandes optiques on va dire de, de, de, de Diva Maintenant encore une fois comme je l'ai dit à chaque palier il y a plusieurs possibilités Donc voilà pour ce qui est de Diva j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires Me dire si euh, bah, vous avez deux de, de, de petits points que j'aurais pu oublier ou des questions ou autres. Voilà n'hésitez pas plein de bisous on se retrouve, à, à bien... enfin, on se retrouve pour de prochaines vidéos J'arrive pas à faire ma conclusion <rire> A plus dans le Nexus Et n'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager autour de vous N'hésitez pas à commenter bien sûr N'hésitez pas à follow Twitter, Facebook et, et voilà J'aime beaucoup le rework d'Iva, je vous l'ai dit. Non Si Et sympa. Voilà. Plein de bisous A bientôt